Good morning, allez, yidan et sus, aujourd'hui le nishmat Richard Benfortune-Moselle, Claudis Rek Benfortune-Moselle, Mori Robichmoel Benchel-Moselle, Mari Robichmoel Benchel-Moselle, si vous souhaitez vous aussi, désignez une prochaine étude du Mishna de 5 minutes, éternelle. Et nous étudions aujourd'hui, Massachetanit, Perikbet Mishna Zain, Anche Mishmar, mutarin l'ishtot Yain, balelot, Aval, Lo Bayamim, Vanchebet Av, Lo Bayom, Velo Balayla, Anche Mishmar, Vanche Maamad, Asurim, Milesaper, Omirabes kvod On quitte un petit peu le sujet des Taniyot, dans la mesure où, dans la méchante précédente, on a évoqué l'histoire avec les Anche-Mishmar et Anche-Bet-Av. Alors du coup, on va continuer sur le sujet pour apprendre une autre alakha en rapport, et du coup on va glisser laisser dans une autre histoire. Euh, dans une troisième alakha qui va concerner l'Anche-Mishmar et Anshe mahamad on va expliquer un petit peu de qui on parle d'abord très rapidement. Il y avait 24 rondes, 24 gardes de Kohanim, qui se relayaient, on avait déjà dit, euh, ils se relayaient donc deux fois, sur toutes les, 20, toutes les 24e semaine, 25e semaine quoi, ça revenait le tour, il y avait comme ça des familles, chaque, quand c'était le tour d'une famille, qui s'appelait Yedaya, Yoyariv, ils avaient plusieurs noms, quand il y avait une famille qui, qui venait, il y avait à l'intérieur de la famille, c'était ensuite subdivisé en six bâtés à vous. six comment dire sous-famille, D'accord, le, le, la famille en, la, en, en large, la famille, en, en, les petites familles en fait à l'intérieur, c'était séparé en six, chacune avait sa avoda chaque jour. Concrètement, il y a la famille dans la grande famille, on prend la famille, Yoyariv, euh, Yedaya, alors maintenant il y a dedans six batéav, six ensuite euh, sous-famille, Alev, Bet, Gimel, De, le principe est simple, chacune elle a son rôle à travailler aujourd'hui, les autres, ils sont de réserve. C'est des réservistes. Si toutefois, il y a un, trop de travail aujourd'hui, on va appeler du renfort pour travailler. Du coup, ça fait que, pour les haute spécifiques au co il faut d'une part, on est un peu moins strict avec eux, mais d'un autre côté, il faut quand même assurer les arrières, au cas où on a besoin de toi, il faut que tu sois là pour travailler, et frais et dispo. D'accord de Selon ce principe, maintenant, c'est exactement le bon mot, frais et dispo, parce que là, on va parler de... Les qui boivent du vin. Un con n'a pas le droit de boire du vin. Autant qu'un rave n'a pas le droit de boire du vin quand il doit te donner un chiur de la c'est la explicite, c'est a il n'a plus le droit de donner un chiur de la Entre parenthèses, j'ai entendu une fois que va dire Ziron Le Rocha, Youssef, et il a donné tous les mois ses Shabbat le chiour, Or, il buvait auparavant l'Avdala. J'ai entendu qu'il partait se coucher pendant 5 minutes, après l'Avdala, il déconnecte un petit coup et puis il revenait. Même s'il mettait du, à moitié du jus de raisin, moitié vin, je sais pas exactement. Parce que concrètement, il y a un grand problème d'enseigner une anacha. Quand on a bu du vin, on n'est plus, plus objectif parfaitement. Et même principe aussi, c'est dit essentiellement, à propos d'ailleurs de euh, « Yain Veshechar al » tu ne, euh, ne pas boire du vin avant de bevoam el, el moed en rapport avec la mort de Nadav Vaviou. Là-bas, c'était écrit, à la chaîne, il à Aaron explicitement que « Tu ne boiras pas de vin avant de faire la voda ». Du coup. Au Batamigdash, donc on a dit, en théorie, aujourd'hui, on est Mishpachat Yedaya, on est le mercredi, le mardi, Yom Shlishi, donc c'est la famille Gimel qui doit travailler. Donc c'est sur famille Gimel, d'abord un moment, ils ne boivent pas de vin. Mais à part ça, en plus de ça, ils n'ont pas du vin ni pendant la journée, et même la nuit qui suivent, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque du Batamigdash, on faisait tous les corbanotes en journée. Maintenant, pour les faire les corbanotes, ça implique Shrita Kabbalah la Khazrika, on fait la Shrita. On égorge, on récupère le sang, on laisse pas sur le iceberg. On n'est pas obligé de faire monter les graisses tout de suite. Depuis tout de suite. S'il y a trop de travail, on peut laisser jusqu'au soir. On a toute la nuit même, pour les brûler. D'accord Et pour brûler toutes les graisses. On ne fait plus de shrita pendant la nuit. Ça, oui, c'est que de jour et pas de nuit. Mais par contre, une fois qu'on a fait la shrita dans la journée, pour faire monter toutes les graisses et tous les membres des holotes et tout ça, on peut le faire même pendant la nuit. Du coup, du coup, donc, un Cohen qui doit aujourd'hui travailler, qu'on va avoir besoin de lui pour, euh, pour faire des corbanotes, voilà. ou la nuit suivante, on va avoir besoin de lui pour faire monter les corbanotes, pour brûler les graisses sur le misbéach. Eh bien lui, il doit rester lucide, frais et dispo, et euh, il doit y rester lucide au maximum. Il n'a pas le droit de boire de vin. Ça, c'est premièrement pour celui qui travaille. Maintenant, par rapport à Nshemishmar, le reste des autres familles qui sont pas de garde aujourd'hui, qui sont de garde que demain ou qui étaient de garde hier, eux malgré tout, ils sont de réserve. Donc du coup, ils doivent assurer les arrières. Que peut-être que d'un coup, il va y avoir. 15 000 qui vont débarquer avec des corbanotes et on aura besoin de renfort et il faut être frais. Donc ils n'auront pas le droit de boire du vin en journée. Cependant, la nuit qui suit, alors selon le cas, il n'y aura plus de nouveaux corbanotes. Il n'y aura que ce qu'on a égorgé aujourd'hui. Donc on va voir qu'aujourd'hui, il y avait eu ben, ça, il y avait au total 100, 100 têtes euh, qui ont été égorgées. Ça va faire euh, tant et tant de graisse. Il y a assez dans la famille de gardes pour pouvoir les le, le, laisser le faire tout seul. Du coup, les autres coanimes qui sont réservistes, eh bien, ils auront le droit de boire du vin. Et C'est ce que la Mishnah m'enseigne donc. Anche Mishmar, les gens de garde de la famille en général, au large, en... au pluriel quoi. Eh bien, Avalo Ils auront le droit de boire du vin pendant les nuits, les soirs, Avalo Bayamim, mais pas en journée. Tandis que, Vanshebet Av, Lobayom Velo Tandis que les Anchebet Av, les gens, les membres de la famille qui est de garde aujourd'hui, telle sous-famille, on a dit, eh bien, c'est ni de jour ni de nuit, parce qu'ils euh, doivent travailler, comme tout ce qu'on a expliqué, d'accord Deuxième partie de la Mishnah. « ché Mishmar ou ché Mahamad ?» Waouh On parle d'une nouvelle d'un nouveau principe, là. On parle d'Anchei Mahamad. On va expliquer ce qu'est l'Anchei Mahamad, après. D'abord, je traduis. « Assurez mes sapères ou mes ils n'ont pas le droit ni de se couper les cheveux, ni de laver leurs vêtements. »« Et le jeudi... Ils auront le droit de le faire, donc de se laver les vêtements et de se couper les cheveux, en l'honneur du Shabbat qui approche. De quoi on parle, on va d'abord commencer à parler d'Anshem Ishmar, parce qu'on le connaît pas, on va expliquer ce qu'est l'Anshem Ahmad. Anshem Ishmar, donc, on a dit c'est la famille, au pluriel, qui est de garde cette semaine. Eux, Khamim mon fin dégré, qu'ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux et de se laver le linge pendant la semaine où ils sont de garde. Pourquoi Parce qu'on veut qu'ils se lavent, qu'ils lavent leur linge, et qu'ils se coupent les cheveux avant d'arriver au Batamigdash. Un Cohen d'abord, quand il fait la voda, il n'a pas le droit d'avoir les. Il doit se couper les cheveux tous les 30 jours au maximum. D'accord Ça se fera un cohen classique. Tous les 30 jours au maximum. Maintenant, on veut que tu viennes et que tu présentes bien et beau quand tu arrives au Batamigdash. d'Ash. De ce fait, vous imaginez bien, on est tous en train de travailler. Mais après, on arrive au beth Dash, on a un peu plus de temps de libre parce que c'est peut-être pas ma garde aujourd'hui, j'ai peut-être un moment pour couper les jeux. Ça aurait été pratique si toutefois j'ai pas eu le temps de me couper les cheveux la semaine dernière avant d'arriver au beth Dash, Cette semaine, je suis de garde, je vais me trouver un moment de libre pour aller le faire. Le problème, il est que si on va commencer à fonctionner comme ça, on va se retrouver à la tête, avec, euh, au beth d'Ash avec des, des têtes de koanimes, des hippies qui vont se mettre à, à avoir des cheveux trop longs. On veut que tout le monde arrive dès le dimanche, dès le Shabbat même où ils vont commencer à travailler dans Jabhat après midi on veut que tout le monde soit beau, présente bien, qu'il y ait une belle ambiance, c'est entre parenthèses le même principe, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux, et de laver le linge, ont fait le même décret, pour que on se fait tout ça avant, mais, mais imaginez sinon, les préparatifs de Pessar, combien on travaille pendant un mois à travailler, et à tout nettoyer, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Quoi de plus agréable, de tendre tranquillement à la moette on aura du temps de vivre pour se couper les cheveux. Rami on dit, tu sais quoi Pendant la mohède, tu te coupes les cheveux. Ah, c'est important pour toi t'as qu'à le faire avant la fête. On veut que tu rentres. Il faut qu'il rentre dans la fête quand il est tout beau, mais pas quand il est moche. D'accord Donc ça, selon le même principe, les koanimes ils n'ont pas le droit ni de se laver les cheveux, ni de se laver le linge, ni de laver, le, de laver leur linge pendant la semaine. Comme ça, ils arrivent avec du linge propre et plié, et qui sont bons. Et d'accord, maintenant, malgré tout, petite remise de peine, le jeudi, ils ont le droit malgré tout de se couper les cheveux en l'honneur du Shabbat. C'est-à-dire, ça implique deux choses. Si on pas fait avant, tant pis pour eux, au moins qu'ils peuvent le faire en l'honneur du Shabbat. Et même s'ils si l'ont fait et qu'ils veulent le refaire encore de nouveau, se raser de nouveau la tête, par exemple, les cheveux, ils pourront le faire en l'honneur du Shabbat pour le jeudi après-midi. Reste à expliquer, maintenant on a sauté les Ancheh Ahmad. C'est quoi l'Ancheh Mahamad C'est très simple, on en parle fréquemment. Dans la Gemara. je crois que dans la Mishnah, ça ne va plus tellement réapparaître. Mais dans le... Euh, dans euh, Ancheh Mahamad, concrètement, ça se passe comme ça. Pour Beth Amigdash, il y avait des Kohanim qui servaient, il y avait des Levim qui chantaient, mais il y avait aussi des Bnei Israël qui étaient constamment au Amigdash. Même si concrètement, ils n'ont rien à faire apparemment. Un jour classique, de Hol, on n'a pas besoin de Bené Israël dans la Zara. En théorie, il faut des coignes pour faire la. porter les courbes à notes. Des pour chanter, mais rien de plus. Malgré tout, même on fait un. on fait un. on installe aussi, c'est depuis David de manière que ça vient. Qu on fait... Ils ont fait aussi une garde de Bené Israël qui sont toujours en Bata Il y a toujours au moins un millième de 10 personnes de Bené Israël qui sont en Bata et qui prient HM. Ça correspond en fait au chez Mahamad. Les Mahamadotes, ce que vous avez entendu parler, on a déjà. Ça va en parler un moment, je ne sais plus où exactement, mais en tout cas, ça va en parler plus plus longuement, je pense. Anshem Mahamad, concrètement, donc c'était un groupe de béné Israël, et en fait, un peu plus complexe. Il y avait des béné Israël qui étaient dans l'enceinte du beth HaMikdash, et d'autres béné Israël qui se réunissaient dans une ville aussi, où là-bas ils priaient Hashem pour qu'il accepte les filotes, qu'il accepte nos prières, qu'il nous protège, et, et tout un rituel selon les jours de semaine. Ça, c'était l'Anshem Mahamad. Là, on parle d'Anshem Mahamad. Qui, un schéma va littéralement des hommes qui viennent se tenir debout, qui viennent au poste. Et, et concrètement, là on parle de ceux qui étaient dans l'enceinte du Beth Amigdash. On veut qu'eux aussi viennent et que paraissent beaux. on veut que le Beth Amigdash soit splendide avec des gens propres, avec des têtes de, de Woodstock. D'accord Et donc eux aussi, ils avaient aussi le devoir de se couper les cheveux avant d'arriver, parce que sinon, c'est arrivé, ben, la semaine tu ne pourras plus de couper les cheveux. Donc fais-le avant. D'accord c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Watzlacha, Koltou, Salam.